Activer le mmh. micro, c'est mieux. Là, voilà, je ne sais pas pourquoi il s'est désactivé. Je recommence. Donc, euh, merci en tout cas de comment de votre présence ce soir. Je sais que la journée a été longue. Vous avez tous été courir sur Work Adventure. Vous avez tous passé une longue journée à écouter pas mal de, de monde. Et, et ben, je suis le dernier et pas de chance, c'est la, la pire session de toute la soirée puisque évidemment, c'est celle qui est la plus intense. Donc, on va attaquer tout de suite. Euh, comment? sur le fameux régime anti-statique euh, qui consiste à se dire euh, il y a trop d'utilisation de, de, de statique du mot statique en PHP qu'on qu a là euh, qu on a. Et, euh, et à ce moment là on, ce qu'on veut c'est généralement lui faire la chasse et de réduire un petit peu euh, son utilisation à l'intérieur du code alors j'ai déjà entendu pas mal de, de conférences personnellement sur le sujet et euh, je voudrais éviter de repasser en revue pourquoi est-ce que c'est pas bien parce que généralement on le sait ce qu'on a moins en, en stock en général, c'est quelles sont les différentes techniques qu'on peut avoir pour euh, repérer une situation où on a une statique qui n'est pas valable et, euh, et essayer de s'en débarrasser. Il y a pas mal de situations différentes, j'en Je, ai une, une bonne dizaine là qui sont, qui sont sous le coup dès qu'on va essayer de passer ensemble en, en revue, euh, en se posant la question de ben, un peu d'où ça vient et puis comment est-ce qu'on peut faire une modification pour, pour les éliminer. Donc, plutôt, plutôt pratique comme, euh, comme façon de faire. Euh, et, euh, et puis, surtout, j'espère vous donner des idées pour que vous puissiez faire, faire les choix, euh, les bons choix derrière. Donc, on, on, en revue, on va passer euh, les variables statiques, euh, les propriétés et puis les méthodes dans cet ordre-là. Donc, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les variables statiques et je vais vous demander tout de suite de ne pas les confondre avec les propriétés statiques. Alors, il y en a qui ne connaissent pas tout le temps parce que c'est une de ces vieilles technologies qui date Oh, je dirais, à vue d'œil, d'au moins de PHP3. Je dirais, euh, ni plus ni moins, mais en tout cas, ça fait très longtemps que, euh, que les variables statiques existent. Et je vais commencer avec ça, même si elles sont pas forcément les plus utilisées, parce qu'en fait, euh, je dirais, les, les problèmes qu'on va détecter avec elles euh, vont être ceux qu'on traîne derrière, euh, je dirais, avec les propriétés, avec les méthodes. Donc, je trouve que c'est intéressant pour voir, voir d'où ça vient. Donc, une variable statique, comment est-ce que ça se déclare bah, Toujours avec le mot statique, hein, classique, mais au lieu d'utiliser global, on utilise statique. Donc là, vous voyez sur la, sur la droite un exemple tout simple. À l'intérieur de la fonction, et je vais insister, fonction, pas méthode, euh, à l'intérieur de la fonction, on peut euh, créer une variable statique qui va avoir la propriété particulière de survivre à chacune des exécutions le script que vous voyez sur la droite fait exactement ça. Il appelle deux fois la fonction foo pour afficher un identifiant. Donc C'est un espèce de, de petit générateur d'identifiants. Les identifiants sont générés les uns après les autres à partir d'une variable qui est incrémentée, comme ça on a des, des identifiants différents. Et donc Vous imaginez que pour qu'un truc comme ça fonctionne, il faut que count ne soit pas réinitialisé à chaque fois qu'on appelle la, la, la, la fonction, ce qui effectivement est, est le cas ici count survit à la fonction et la fois d'après il reprend avec une valeur, une valeur qui était la précédente utilisée. Euh, donc, euh, ça c'est pratique. Moi, je dois quand même admettre que je, quand j'ai découvert euh, cette, cette méthode-là, euh, en tout cas cette, cette fonctionnalité, euh, je l'ai aimé. Je l'utilise encore. Je vais, je vais pas m'en cacher. Hein. Quand j'ai des petits scripts qui vont pas dépasser euh, dans la durée de vie, va pas dépasser la journée, euh, généralement, je commence, euh, je le mets là-dedans parce que c'était pratique. En, en, en l'espace d'un appel de ligne, euh, je dirais, vous avez, euh, vous avez quelque chose qui, euh, qui refait un petit objet. Euh, mais tout de suite, il y a un problème qui se pose, c'est que euh, ce n'est pas visible de l'extérieur. Donc ça, généralement, ça surprend pas mal euh, quiconque va reprendre le code derrière si vous avez une fonction ou une variable comme ça qui, euh, qui survit. Donc euh, ça, ça, fait, euh, ça fait peur. La première chose, je dirais, la première solution pour le remplacer, ça va consister à se dire bah, on peut remplacer ça par « global ». Ce qui marche pas mal, puisqu'effectivement, on a maintenant non plus un accès simplement en lecture à cette variable-là, mais on a aussi un accès maintenant en écriture, en modification. Global nous permet d'exporter cette variable statique qui était maintenant planquée à l'intérieur de la fonction et on peut y accéder de l'extérieur et on peut euh, aussi lui donner une valeur ou la modifier, voire la dire Donc je dirais que ça étend énormément le champ, des, euh, le champ des possibles et je dirais que c'est un petit peu une des premières choses qu'on aime bien faire avec les, quand on abandonne les statiques, c'est justement gagner en contrôle sur cette variable-là. Parce que si elle est cachée et qu'on ne peut pas y accéder, en termes de gestion des variables, en termes de gestion des données qu'on a à l'intérieur de l'application, ça va nous poser problème. Donc là, au moins, en, en parlant par de globale, bah, c'est bien, mais par contre, on repère un autre, euh, comment, on, on rentre dans un autre problème qui est que cette fois-ci, on ne sait plus où l'initialiser. Alors, vous avez aperçu sur euh, statique, euh, la variable pouvait être initialisée à, à zéro à l'intérieur parce qu'il n'y a qu'un seul point, il y a un point de passage obligé qui est cette déclaration statique. La variable est déclarée statique, on peut lui mettre une valeur à zéro et c'est local à la fonction. Par contre, pour une variable globale, évidemment, on peut la mettre un petit peu n'importe où, et ça dépend du chemin d'exécution. Donc, on se retrouve avec un problème qu'on va encore traîner un bon moment, qui est qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on peut l'initialiser. Alors, bah, il faudrait effectivement trouver une solution un petit peu plus efficace, et se dire, bah, je vais en faire euh, je vais refaire quelque chose d'autre. La meilleure solution, c'est de la transformer en propriété. Alors, c'est comme un saut. Hein. On est parti d'une fonction fou, et maintenant, on a carrément une classe complète avec une propriété remarqué que à ce stade-là, je n'ai même pas besoin de faire une propriété statique. Hein. Je trouve ça assez amusant, mais en tout cas, on part d'une statique, on arrive à une propriété. C'est l'évolution la, la plus naturelle. On retrouve notre capacité à lui donner une valeur par défaut. Ça, c'est chouette. On lui a la capacité aussi maintenant de rajouter du typage. Bon, il y en a qui aimeront peut-être moins, mais en tout cas, c'est possible. Et on a maintenant ben, la la, la capacité aussi de, de lui rajouter des fonctions de, de gestion. On peut euh, la réinitialiser, la, lui donner une valeur supplémentaire, changer sa valeur ou des choses comme ça. <rire> Quelque part, euh, et je trouve que c'est aussi une, une, une information intéressante, les, les variables propriétés comme ça, les propriétés sont des variables semi-globales elles ont une espèce de, de, de champ, de périmètre d'intervention qui est à moitié celui des globales qui serait toute l'application et celui des locales qui est quelques fonctions, quelques méthodes. Là, on a en fait un périmètre d'intervention qui est une série de, de classes. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, évidemment, si vous ne les utilisez pas, vous ne trouvez pas ça très intéressant d'avoir des, des problèmes qui, qui apparaissent. Donc, évidemment, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des propriétés statiques alors la définition évidemment d'une propriété statique c'est que euh, déjà c'est une propriété qui ne dépend pas de l'objet euh, qu'on a en train de manipuler mais qui dépend en fait plutôt de la classe. Je dirais on va pouvoir retourner la définition dans un autre sens en se disant que euh, tout ce qui est propriété statique ce sont surtout des, des éléments, des valeurs qui sont communes à tous les objets de la classe qui va être créée. Donc, à chaque fois qu'on a un objet comme ça, on sait que de toute façon, ces valeurs-là devraient être accessibles par tout le monde et, et tous les objets vont pouvoir y accéder. Ce qui fait que la première application et l'application la plus courante, ce sont des dictionnaires de valeurs, c'est-à-dire euh, définir un ensemble de comment, un ensemble de valeurs qui sont communes à tout le monde et, et que tous les objets vont pouvoir utiliser. Alors, à ce stade-là, il va y avoir une première étape intéressante, c'est que si on a des valeurs communes qui ne dépendent pas de « this » et qui en plus sont constantes et scalaires, donc ça, fait, ça commence à faire plusieurs conditions, hein, mais c'est vraiment le plus classique, bah, tout ça, ça se transforme bien en constante. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour, euh, comment, pour voir ça. Euh, surtout si elles sont constantes, ça peut être pas mal de transformer une variable statique, qui donc est accessible à l'ensemble de, de la classe et de tous ses tous enfants, et de la transformer en constante. D'abord, on fait bien passer le message que cette constante-là elle ne bouge pas, donc plutôt que d'en avoir une propriété et de se dire, bah, elle va changer ou elle ne va pas changer, on la déclare comme une constante. Les constantes disposent aussi de la visibilité. Bon, si vous vous souvenez des variables statiques auxquelles on n'avait pas de visibilité, bah, les constantes comme les propriétés peuvent être euh, limitées à une utilisation euh, stricte de la classe ou euh, à un petit ensemble de classes. Donc ça, c'est quand même pratique. Et à partir de là, euh, la, la, constante, enfin, la propriété, je dirais, disparaît par elle-même. Euh, on a toujours ce problématique de réécriture, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même un changement de syntaxe, une syntaxe de constante et une syntaxe de propriété, C'est pas exactement la même chose. Donc, mesurez le, mesurez le saut, mais en même temps, vous avez une plus-value à, à, à savoir qu'est-ce qu'on qu qu met comme, euh, comme valeur là. Tout, évidemment, ne peut pas être une constante. Euh, tout ne peut pas être une constante. Euh, on ne peut pas typer les constantes. Donc, euh, ce qu'on avait gagné avec les propriétés, on les, on le perd ici. Alors, euh, d'abord, en, en préparant cette présentation, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres... Comment Il y avait, euh, Il y avait le RFC justement, qui essayait de typer les constantes. Ça a C'est moins, moins évident que ça en a l'air, parce que les constantes, bah, on se dit on a la valeur, donc on sait quel est le type de la valeur, il hein, n'y a, a pas besoin de chercher euh, euh, très loin. Toutefois, toutefois, je vous rappelle qu'on peut utiliser par exemple des, des outils comme euh, l'opérateur ternaire à l'intérieur d'une constante, et donc il n'est pas certain que la variable soit forcément de type string ou de type euh, tableau, ça peut être justement l'un ou l'autre, dépendamment d'un peu de contexte. Mais surtout, euh, le deuxième effet que, euh, comment, qui, nous, comment, ici, qui, nous, qui nous embête, ça va être le cas où on veut utiliser bah, des valeurs qui ne sont pas constantes ou carrément des objets. Donc là, évidemment, bah, si c'est si une variable qui est commune à, des valeurs, à, à plusieurs classes aux objets, bah, là, on commence à avoir une utilisation véritable. Et si on a des objets qui veulent être utilisés là, on va se retrouver avec un deuxième problème qui ne va pas s'en rappeler celui qu'on a eu avec les globales, qui est... Où diable est le temps de l'initialisation À quel moment donné est-ce qu'une variable, euh, une propriété statique va être initialisée Alors, pour les variables statiques, on a vu qu'il y avait un point central, mais en PHP, on n'a rien du tout euh, qui nous force à utiliser l'initialisation, enfin, qui nous, qui nous explique quand est-ce qu'on va s'initialiser. Généralement, il y a deux stratégies qui sont faites là, quand on a une propriété statique qu'on veut, euh, euh, qu veut initialiser c'est soit la classe s'en charge elle-même, soit ça va être le contexte qui va s'en charger lui-même. Puisque de toute façon, on n'a même pas de constructeur. Donc quand c'est la classe qui s'en occupe elle-même, euh, vous le voyez sur la, la, le cas à droite, c'est un exemple assez simple de, de pattern nul. Vous savez, quand euh, au lieu d'utiliser la variable nulle qui va nous dire ah, « ben, je ne peux, peux pas différencer une, une propriété sur cette variable, ce n'est pas un objet », on crée un objet qui sert d'objet de valeur neutre pour nos opérations. Donc là ici, on a, on a une factory qui va renvoyer des, des objets d'un certain type. Si jamais le type qui est demandé n'existe pas, ben, on va renvoyer un défaut non qui va essayer de se comporter justement comme étant un objet complètement neutre et qui ne va jamais rien réagir. La question c'est qu'évidemment, cet objet neutre, qui est-ce qui va l'initialiser Et donc, comme c'est la classe qui va l'initialiser elle-même, eh bien, on a systématiquement une vérification qui doit être faite. Avant d'utiliser la, la, la propriété statique, il faut que la, classe, pardon, la méthode fasse la vérification que cet objet est disponible. Si elle n'est pas là, il faut qu'elle l'initialise. Et puis, bah, il va falloir le faire pour toutes les méthodes qui ont besoin de la, méthode nulle. la, méthode de, de, pardon, la propriété euh, nulle. En dehors de ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une méthode, la classe doit refaire cette vérification. En dehors de ça, on, on, a, on a éventuellement une situation où la statique n'a pas été initialisée. Si ce pas la classe elle-même qui le fait, et donc si on n'a pas cette répétition permanente de « je vérifie et puis après je le peux l'utiliser », eh bien, à ce moment-là, il faut que le contexte s'en charge. Et là, on va commencer à se poser une question. C'est-à-dire que le contexte se charge de faire l'initialisation de la classe. Ça veut dire qu'à un moment donné, le contexte sait qu'il est le premier à passer. Il va dire « bon, bah avant qu'on commence à utiliser la classe X, je sais qu'il y a une variable statique qui est là-dedans, il y a une propriété statique pour être franc. Euh, je vais commencer par l'initialiser, et puis à partir de là, on va pouvoir dérouler le programme ». Mais en fait, ça ressemble carrément à un constructeur statique. Chose, chose qu'on n'a pas en PHP, qui existe en, en d'autres langages. Donc, je, je l'ai repéré en C++ et en Java. Et, et, et on a aussi une RFC qui date de 2016 et qui n'a pas encore été, euh, comment, qui pas été finalisée. Mais l'idée, ça serait de dire, au moment donné où on commence à utiliser un, une classe, eh bien, à ce moment-là, on, <coughs> euh, on peut avoir le constructeur statique qui se charge de faire les initialisations, les initialisations initiales. Ça ne se fait pas encore, donc euh, il, va falloir, euh, il va falloir dépendre exactement de, comment, de votre, euh, votre exécution et de la phase de mise en place du code pour que ça fonctionne. Et puis, bah, comme vous voyez le voir ici, on est, on est quand même maintenant, au moment donné, on commence à faire appel aux méthodes statiques. Donc, on va passer à la suite, les méthodes statiques. Alors, les méthodes statiques, euh, on va rentrer dans un, comment, dans un labyrinthe, euh, dans un rabbit hole, comme on dit, celui de Alice au Pays des Merveilles. Vous allez voir, on va descendre, on va faire plusieurs cas, je vais essayer de les passer en revue. Premier cas, donc méthode statique, comme une propriété, on ne fait aucune utilisation de this, mais, mais il y a un premier effet qui se coule, qui arrive ici, le deuxième, c'est qu'il faut quand même que votre méthode, elle dépende de la classe. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui raccroche la méthode que vous appelez statique, avec la classe elle-même. Généralement, ça se fait de, de deux façons, soit parce qu'on a les opérateurs new et clone, mon clone est moins fréquent, mais new, en tout cas, c'est lui. New est vraiment dépendant de sa classe, donc euh, on le comment on le met là. Et sinon, ben, évidemment, on peut dépendre des propriétés euh, statiques elles-mêmes, puisqu'on ne peut pas dépendre de this. Si vous vous retrouvez avec une méthode qui est statique et qui n'a aucune relation avec euh, la classe d'attache, ben, qu'est-ce que vous avez là vous avez quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez sur la, la, fonction, euh, la fonction qui est en bas à droite, donc qui n'est pas marquée statique d'ailleurs. Date, euh, bah, vous avez plus une fonction en fait. C'est probablement quelque chose euh, comment, qui n'a pas besoin d'être relié à votre classe euh, tout court. Donc normalement, ça pourrait au moins s'exporter et devenir une fonction. De toute façon, euh, ça fonctionne justement sans appel à la classe humaine. Et puis, en y réfléchissant, puisqu'on part d'une situation où on a euh, des arguments qui rentrent et puis on récupère des arguments qui sont toujours scalaires. Au fond, si vous ne voulez pas faire une fonction parce que ça revient à remplacer une statique par une autre, la première approche consisterait même à en transformer ça en une closure. Alors, pourquoi une closure Parce que bah, déjà, on, on ne pollue pas l'espace des, des noms. Et puis, on va pouvoir maintenant la multiplier, soit l'utiliser localement et éventuellement la copier-coller. Bon, ce n'est pas forcément une, une très bonne méthode de développement, mais en tout cas, ça permet de retrouver le même effet euh, sur d'autres euh, classes qui voudraient partager la valeur. Et puis surtout, si vous décidez de partager cette closure pour la mettre à plusieurs endroits, à plusieurs classes, pour qu'elle partage toute la même clochure, il bah, faut quand même vous imaginer qu'à ce moment-là, vous aviez une méthode statique et on la remplace par maintenant quelque chose qui lui-même est un objet. C'est un objet parce qu'en bah, PHP, une closure, c'est un objet. Il n'y a, a pas de différence. Donc, on est obligé de la déplacer, on est obligé de faire toute la logistique pour l'envoyer dans toutes les autres classes, l'injecter là où il faut, et arriver au résultat. Donc, au final, vous allez probablement vous dire, bah, ça vaut peut-être la peine d'en faire carrément un véritable objet que je pourrais déplacer. Là, on est typiquement dans le cas où un objet de formatage qui serait plus un service serait probablement une bonne injection ici. Alors, si on a, si on a ces fonctions-là, euh, ces méthodes-là, c'est une première étape, on essaie de les transformer en statique, mais si un des arguments est de type objet, alors, si un des arguments, voire plusieurs euh, arguments sont de type objet, si on avait un, ben, pourquoi ne pas déplacer la méthode statique vers cet objet lui-même ah, Vers la classe de cet objet, hein, évidemment, on s'entend. Euh, C'est-à-dire que vous avez ici sur un exemple, euh, add, une fonction statique qui prend deux entiers et, et puis qui nous en retourne un avec le, le deuxième additionné. Ben, on peut prendre le premier argument et dire, ben, au lieu d'avoir une fonction extérieure qui travaille sur deux objets en faisant des appels publics, ben, j'intègre cette, euh, cette fonction à l'intérieur comme une méthode de ma classe. Et cette fois-ci, j'ai l'un des deux arguments qui disparaît, qui devient vice. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre une fonction qui prend deux arguments et une classe avec une méthode qui ne prend qu'un seul argument, parce que le deuxième argument qui est toujours implicite, c'est le vice. Donc, l'évolution, c'est simple. Si vous n'avez qu'un seul objet, ben, vous prenez cet objet-là et vous l'augmentez d'une nouvelle méthode en faisant disparaître la statique d'origine. Si vous avez plusieurs objets qui rentrent en, en argument, bah, choisissez-en un. Là, pour le coup, effectivement, la difficulté va être de choisir lequel des deux. Et ça pousse, cette stratégie s'applique largement, même si vous n'avez pas de contrôle de la classe. Si la classe est finale, par exemple, si la classe n'est pas accessible parce que c'est quelque chose qui a été intégré par Composeur, pas de souci. Composez. Justement. Mon dieu, jeu de mots. Euh, composez. Faites une composition. Rajoutez une classe qui fait le, qui fait le boulot. Et à partir de là, vous arrivez au même, au même résultat. Donc, on a vu les méthodes statiques avec des arguments scalaires, celles qui ont des, des, des, des arguments et des retours scalaires, si jamais la méthode décide de retourner un objet. Donc, ça reste aussi une situation délicate. Le plus grand classique, ce sont toutes les factories. Donc, Je vous ai déjà montré un exemple un petit peu plus tôt. Euh, mais les factories, elles sont incontournables euh, dans la mesure où new et clone, de toute façon, vont être arrimés à la classe. Donc en particulier, si vous avez mis votre constructeur privé justement pour éviter, euh, eh bien, il va bien falloir remplacer euh, l'impossibilité d'utiliser new par quelque chose d'autre. Et là, évidemment, la création, l'instanciation d'objets dépend de la classe, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un objet. Donc euh, cette fois-ci, je dirais c'est une des bonnes raisons d'avoir des méthodes statiques. Il y en a quelques-unes. Par extension, find or create quand vous avez cette espèce d'enrobage syntactique qui essaye de, comment, de faire à la fois de la création ou de l'invention, pardon, de, de l'instantiation, eh bien, par filiation avec Create, vous allez encore vous retrouver avec le même problème. Donc ça, c'est un peu ce côté euh, propagation. Vous savez, les bugs qui se mettent en place quelque part et qui commencent à se propager à l'intérieur du code. On en est un toutefois, toutefois, effectivement, Find lui-même euh, est tout à fait capable de, de, de devenir une, un service en tant que tel. Là, encore une fois, on va se poser la question... Encore une dichotomie. Est-ce que c'est une entité ou est-ce que c'est un service Si vous avez des services, généralement, et en ayant une bonne définition des services, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bon service, je vous renvoie à la séance de ce matin. Euh, Romarie qui nous a fait une présentation complète là-dessus. Euh, je n'ai évidemment pas le temps de la refaire en, en moins bien. Euh, mais donc, si c'est un service, regardez ce qu'il y a comme, euh, comme système. Euh, je crois qu'il a rajouté le bus, le registre, câblage automatique, tout ça, ça vous permet d'injecter l'objet sans avoir à aller le chercher via une méthode statique. Ça va vous résoudre vos problèmes. Si on est dans le cas des entités, et je vois qu'il me reste 30 secondes, donc on va, on va conclure là-dessus. Si on vous êtes dans le cas des entités, ça, c'est une situation qui, qui donne lieu à beaucoup de discussions pour une raison qui est justement celle que vous voyez sur la slide. Euh, le problème va être que, euh, d'un point de vue logique, un client, une commande, une adresse, c'est un aller-retour, c'est une, une, une rue à deux voies. Il n'y a pas de souci. Quand j'ai ma commande, je peux retrouver au client. Quand j'ai un client, je peux descendre à la commande. Les deux vont ensemble. La base de données nous pose exactement la même chose. Une jointure va vous permettre de passer d'un client à sa commande, de sa commande à un client, pas de souci. Mais quand vous transformez ça en entité et que vous avez une classe client qui possède une propriété qui pointe sur la commande, mais que vous n'avez pas la même propriété dans la commande qui pointe sur l'objet, au client, eh bien vous vous retrouvez avec un graphe orienté. Vous avez tout à fait cette incapacité de dire je peux passer de client à commande, mais je ne peux pas passer de commande à client. Résultat, bah, deux options. Soit vous avez doublé toutes les propriétés, soit sinon, eh bien, il va falloir vous faire un service de recherche. Et votre service de recherche va finir par être statique. Donc, euh, pour terminer là-dessus, le plus simple euh, ici, ça va être de faire un audit littéral de vos entités, c'est-à-dire vraiment les classes telles que les données sont représentées à l'intérieur du code PHP, pas dans la, business, dans la logique business parce que celle-là, elle sait qu'elle va dans les deux sens, pas dans la base de données qui elle aussi marche dans les deux sens, mais vraiment dans les entités. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des classes qui sont isolées. Vous avez C9 ici qui n'a pas de copain, qui n'est jamais détenu, la statique va être obligatoire. Inversement, quand vous faites le chemin de C1 en C3, il y a des chemins, vous pouvez passer de propriété en propriété et arriver au résultat. Mais quand vous voulez faire le chemin de C3 en C1, et bien là, vous allez être coincé, vous allez encore être obligé de faire une statique. Ou alors, de remettre à jour votre système d'entité. De, Je vous laisse les, les recommandations ici, avant que Johan me, me saute à la gorge et, euh, et me tue. Euh, comment, euh, quand vous faites vos audits d'entité, comme ça, vérifiez euh, la façon avec laquelle les, les informations sont accessibles, les unes par rapport aux autres. Vérifier les cycles, parce que de C1 à C5, j'ai deux chemins. Je peux passer par C2 ou par C4. Ça, c'est une bonne source de bug aussi. Ça va vous donner des, des situations suivant que le développeur va utiliser à droite ou à gauche. Les résultats vont être différents. Donc, euh, on va terminer là-dessus. Pour les pour les statiques, <rire> évidemment, les cas isolés ou les, cas, euh, les classes feuilles, celles qui ne sont pas accessibles depuis les autres, évidemment, sont celles qu'il qui faudrait revoir. Je vous laisse le récapitulatif. Euh, il sera dans les slides, donc ne euh, prenez pas les photos de l'écran, hein, mais je vous laisse le récapitulatif. Et puis, euh, pour terminer là-dessus, euh, généralement, les statiques partent d'un manque dans le contexte d'exécution. Il y a quelque chose qui a été fait plus vite, qui peut se faire très vite avec une, une statique. Ça peut être des entités injoignables, ça peut être du stockage hors méthode ou des choses comme ça. Euh, mais euh, comment Ça va vous demander un petit peu de réorganisation, et un petit peu de conception. Sachez que beaucoup des situations que je vous ai présentées là sont complètement extractibles automatiquement, notamment avec ExaCat, qui est capable de fouiller et de dire Ah bah tiens, là, effectivement, on va pas, on a une statique qui mériterait d'être déplacée. Et aujourd'hui, on va avoir, on va on commencer déjà à travailler sur justement l'extraction automatique et la modification de code. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir prendre un certain nombre de situations précédentes et de corriger ça automatiquement sans avoir à le, à le revoir. Euh, si ça vous intéresse, on va chercher des bêta-testeurs et des, des gens avec lesquels on veut réfléchir là-dessus. Donc, venez me voir sur Work Adventure. Et je termine. Euh, merci Damien. Euh, du coup, ben, les gens, restez là. Parce que, comme vous avez pu le voir derrière, il y a une petite session de questions et de salut. Donc, euh, Fred va monter sur scène. Je voilà, suis là. Il va inviter nos deux invités surprise. Salut Fred. Bonjour bon, reste euh, tu restes là, tout à fait. Tu peux euh, voilà, ne plus partager ta, ta présentation. Et je vais remettre ma caméra. Ouais, si tu veux. <rire> euh, oui, donc euh, là on se laisse encore un, un petit peu, quelques, quelques instants en tout cas. Euh, en effet, donc, on, on a une surprise pour vous. Euh, donc vous avez pu le voir, on va faire un grand quiz. Et euh, on va, pour ce quiz, euh, faire gagner des éléphants. Voilà. Vous avez pu voir que j'en ai quelques-uns qui sont déjà ici. Euh, ah, pas celui-ci. Ah, il est beau, celui-ci. Voilà. Euh, Ceux-ci euh, sont un peu particuliers parce qu'en fait, quand on regarde leurs pattes, ici, il y a un petit truc. Eh bien, ces éléphants, en fait, ont été dédicacés par Vincent, donc le créateur des éléphants. Mais j'en ai pas des trucs comme ça, moi. Tu as pas des trucs comme ça et Vincent aussi a eu la gentillesse de nous faire uh, des dessins. Euh, C'est des dessins originaux. Hein. Ils, sont tous, euh, ils sont tous originaux, différents numérotés. Et donc, on va faire gagner ces éléphants, euh, ainsi que les dessins, avec un, un quiz. Alors, on va faire un quiz euh, Klaxoon. Vous savez que j'ai déjà fait euh, des quiz avec, euh, avec Klaxoon. Je vais vous partager tout de suite Hop. le code. Voilà. Pour que vous puissiez aller sur appklaxoon.com, idéalement utiliser votre adresse email pour vous connecter. Je vais le laisser un certain temps, hein, le code, on ne va pas démarrer le quiz tout de suite. Euh, on va attendre un petit peu quand même que quelques personnes arrivent. Euh, alors, il y a moyen de tricher sur ce jeu il y a des gens qui, euh, qui ont eu l'indélicatesse, euh, je dirais, euh, de, de se connecter avec plusieurs machines, en fait, pour tricher à ces jeux. Euh, C'est possible, en effet. Euh, ce n'est pas très gentil de votre part. Ça serait bien que vous fassiez ce jeu en toute honnêteté. Je vous fais confiance et j'ai confiance en vous. Euh, la dernière fois, il n'y avait pas d'enjeu, mais là, il y a un enjeu. Il y a quand même des éléphants à gagner, je comprends. Euh, voilà, donc, euh, essayez de, de respecter. Alors, pour tout vous dire... Le quiz est très compliqué. Je dirais même qu'il est trop compliqué, à tel point qu'en fait, vous allez cliquer au hasard. Et en gros, ces éléphants-là, c'est un peu une loterie. D'accord euh, Vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Et, et donc, euh, si vous avez quand même l'idée ou la, la bonne idée en tête, ben, cliquez sur la bonne réponse qui vous semble la meilleure. Mais voilà, nous avons déjà un premier invité qui vient d'arriver. Vincent, Vincent Pontier, qui, euh, donc, créateur des éléphants qui va être avec nous, euh, ainsi que Armel Fauveau, qui est donc le premier président de la FUP, qui aussi euh, également a fortement contribué à la montée de la communauté PHP en France. Et ce qu'on voulait, c'était un petit peu faire une séquence, un peu nostalgie, euh, les vieux ici présents comme Damien, Vincent, Armel et moi-même, euh, on va verser notre petite larmichette, euh, clairement. Donc euh, voilà, donc, vous vous connectez au jeu, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'à chaque... Euh, étape du quiz, eh bien, euh, nos invités ici présents, ainsi que Damien, Damien est également invité sur ce jeu, eh bien, vont euh, essayer d'apporter, en tout cas, euh, quelques compléments d'information ou quelques anecdotes, je ne sais pas. Et moi, eh bien, connaissant euh, les trois personnages, je vais être timekeeper, clairement. Voilà. Donc, euh, je vais regarder combien de personnes sont actuellement connectées sur le quiz. Euh, zut, mais je clique pas sur la bonne fenêtre avant de marcher. il y a actuellement 33, 34 personnes qui sont connectées donc les, les cinq premiers bon, gagneront donc, euh, les éléphants et les cinq suivants gagneront les dessins hey, j'en aurais même pas un pour moi Pff, la <rire> <rire> c'est ça que d'organiser non, en fait, je t'en enverrai un. Je T'inquiète en pas. C'est vrai. Oh, T'es gentil. <rire> Ça me ferait plaisir. <rire> Moi, j'ai euh, j'ai déjà. Il parlait à toi ou <rire> euh, toi Toi, t'en as beaucoup, non des, des dessins, non J'en ai pas beaucoup. Ah des dessins, ah, exact, des dessins. Exact. Moi, j'ai déjà un dessin de, de Vincent. J'avais déjà remporté. Oui, j'avais déjà remporté un, un concours sur une des questions d'ailleurs euh, qui, qui, qui, qui est posée dans le quiz. Euh, et donc j'ai eu droit à un dessin un dédicacé qui est d'ailleurs sur mon, mon profil euh, Twitter euh, voilà. euh, je suis très fier euh, Messieurs, euh, faites attention aussi euh, dans vos réponses, euh, je vous ai montré vous avez déjà vu l'ensemble des questions faites attention de ne pas spoiler euh, les réponses des questions suivantes, normalement c'est à peu près bien, bien arrangé pour que ça n'arrive pas mais bon, on ne sait jamais alors nous avons actuellement 30, non, je ne me souviens jamais, jamais des réponses, c'était hein. quoi 2012 <rire> <rire> Alors, on est en 2021, en l'occurrence. Euh, on est passé directement de l'année ouais, 2019 de à l'année 2021. L'année 2020 n'a pas existé, vous n'êtes pas au courant C'est un peu comme la seconde intercalaire, là on a eu une, une année intercalaire, elle a disparu. Voilà. Alors, bah, écoutez, on ne va plus attendre. Euh, je vais arrêter le partage. Ça. Moi, je suis en train de regretter d'avoir fait un mot de passe à 30 chiffres. Ça se copie bien, mais pas, pas sur le téléphone. D'accord. Et je vais démarrer. Alors, pour ceux qui sont connectés actuellement sur le jeu, vous allez voir que la petite étape, la numéro 1, commence à clignoter, à palpiter. Et vous allez donc pouvoir accéder aux différentes questions. Euh, pour tous, vous avez, je ne sais plus si j'en avais une ou deux. Euh, mais je vois que euh, des gens ont commencé à répondre. Ça se remplit au fur et à mesure. Alexis, Arthur, Caroline... Dylan, Fred B. Il y a un Fred B comme moi Non, il semble y avoir ça, trois, ça, trois, ça, il y a trois questions. C'est un cachotier là. Non, je vous jure que je ne participe pas au jeu. Bon, en attendant que, que les gens répondent, je vois qu'une grande partie a déjà rempli la première question. Euh, messieurs, comment ça va Vincent Comment vas-tu Super, très très heureux d'être là. J'ai assisté à la fin de la conférence de Damien. C'est toujours un poème d'entendre du PHP avec des, des mots d'une complexité incroyable pour les gens qui ne sont pas développeurs, mais je trouve ça <rire> toujours magique. Donc, merci pour l'invitation. Ah, J'ai pas, pas, pro... pas fait plus de trois syllabes. C'était chouette. Mais euh, voilà, donc merci pour l'invitation, Fred. Toujours un plaisir. Euh, et puis, je suis tellement content d'être avec Damien et Armel également. Ouais. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Damien, euh, Vincent euh, n'est pas vraiment développeur. Pas du tout. À la base, c'est une okay, erreur okay. de parcours. une erreur de parcours. On y viendra dans les questions. Armel, comment vas-tu eh ben, Très bien. Très content d'être là également. Ouais. Et puis, ça, ça me permet de, de, de partager ce moment avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Damien et Vincent. Euh, toi aussi, Fred, d'ailleurs, parce que je crois que ça, ça va remonter au forum PHP, le dernier forum PHP en présentiel. Donc, euh, donc voilà. <rire> mais euh, mais voilà, très très très heureux d'être avec vous ce soir pour ce pour ce quiz qui. Je, je vois que Magali, Magali Milberg, qui est donc euh, qui a été spiculeuse, qui a fait son premier talk aujourd'hui, euh, est actuellement bloquée sur la troisième question. À la où elle a rempli les deux premières, mais visiblement. Un peu de mal avec la troisième. Il euh, y a des personnes qui ne remplissent pas, donc je Alors, pense Oui, ont je même... oui Alors, Autant j'ai eu l'honneur de, de voir en chair et en os euh, Armel et, et Fred, autant euh, moi je n'ai jamais rencontré Vincent. Ah, vous êtes... Ah jamais... bah remarque, euh, remarque moi non plus, hein, je l'ai eu beaucoup... Ah non mais personne n'a jamais vu parce vision. que Vincent il est dans une caverne et euh, de toute façon on ne peut pas... Donc, euh... c est, c est... Je pense qu'il n'existe <rire> pas. Alors moi j'ai une deuxième preuve, alors éventuellement si j'ai le courage je vais vous retrouver les photos, mais j'ai la première photo que Vincent m'a envoyée, donc 2006, en me disant merci pour les, les premiers éléphants, donc euh, j'ai une photo avec un seul mot d'ailleurs, c'est la première fois que je voyais un mot avec 27 i, mais <rire> j'ai donc une belle photo de Vincent dans laquelle euh, il a reçu les premiers éléphants, il était très content. Il m'a refait ah. une nouvelle photo il n'y a pas très longtemps pour me montrer d'autres éléphants, et j'ai réalisé un truc, c'est qu'il n'a absolument pas changé en 15 ans. D'accord, c'est ça, oui c'était c'est vrai qu'il change pas. Ah, hein. Lui non plus, parce que tu vois ça, c'est un des premiers modèles, donc, euh, que tu m'avais envoyé, donc euh, je l'ai toujours là. Et il a juste perdu son étiquette. C est... C est... Bon, Vincent je... en fait, euh, Vincent est une entité holographique, hein, c'est tout. <rire> ça doit être ça. Ah, ouais. Ouais. Je, je pense que c'est une intelligence artificielle. <rire> donc on va arrêter, on va arrêter là, ne, ne plus attendre. Je suis désolé pour <rire> ceux qui n'ont pas encore rempli toutes les questions. Euh, ne plus attendre. Hop. Qu'est-ce qui se passe De quoi Ah, il y en a un qui me dit qu'il n'y a pas eu le temps de répondre. Bah, oui, mais tout à l'heure, vous exagérez, les gars. Alors là, le, mon PC a une magnifique idée, la très bonne idée de planter. C'est la base. C'est la base. C est, c est, je n'ai plus rien, je ne peux plus rien faire. Je peux Plus souris. Euh... Change d'OS. <rire> Change d'OS. <rire> ouais, euh, ouais. Voilà. Je suis sur Linux, pour tout savoir. Euh, ouais, je sais pas ce qui se passe, euh, Il refuse. Oh, catégoriquement. Ils dire... euh, en train de nous dire qu'il faut que le encore avec des anecdotes d'éléphant, c'est ça Écoutez, et euh, a... pendant ce temps-là, les gens peuvent continuer à répondre aux questions visiblement, non Non, vous n'avez pas pu <rire> <rire> Alors ça, ça ne l'a pas fait, le PC il a marché toute la journée. Et, euh... Ah, il se passe quelque chose. Ah, après, ah. comment ça se passe quelque chose ça revient. Il commence à vouloir me rendre la main. Oui, il m'a rendu la main. Euh, donc, que signifient les initiales PHP Eh bien, 33% seulement ont répondu la bonne réponse, qui était « Personal page. En effet, PHP, Hypertext Preprocessor c'est venu après. N'est-ce pas, Armel oui, tout à fait. Alors, petite anecdote d'ailleurs, Personal Homepage, j'ai deux anecdotes, je vais être très rapide là-dessus. Euh, je fais beaucoup passer d'entretiens, de, bien sûr, dans le cadre de mon activité professionnelle. Et même encore aujourd'hui, je rencontre des développeurs juniors, donc sortis de formation, qui pensent que PHP désigne toujours Personal Homepage. Comme quoi, il y a des, il y a des formateurs, à mon avis, qui devraient un peu muscler leur veille, mais euh, voilà. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il faut savoir que la toute première version de PHP, il y a une question d'ailleurs là-dessus un, un peu plus tard, s'appelait en fait Personal Homepage Tools. Donc, tout, à euh, tout à fait. Et ensuite, il y a eu un Personal Homepage Construction Kit, pour Et, euh, enfin tendre vers le Form interpréteur, où la PHP en PHPFI, qui est assimilable à PHP 2, est vraiment devenu un langage de programmation. Ce n'était pas le cas avec PHP Tools, la toute première version qui, qui a été rendue publique. Tout à fait. Voilà. Alors, on va passer à la suivante, qui est, que signifie le sigle AFUP euh, Donc, 67% des gens ont bien répondu oui. Association française des utilisateurs de PHP, mais il y en a quand même 29% qui ont choisi Association francophone des utilisateurs de PHP. Oui. Tu avais quelque chose à nous dire, Damien, à ce sujet, je crois C'était une, une grosse discussion. Effectivement, au moment donné de la création du logo, de savoir comment est-ce qu'on intégrait dis, les populations francophones en général, ou est-ce qu'on faisait une, une, une entité purement française. Euh, effectivement, en Europe, évidemment, on a, on a des francophones au Luxembourg, on les a en Belgique, on les a en Suisse, donc ça ouvrait un petit peu plus le, le terrain. À l'époque, j'étais déjà au Québec, donc effectivement, francophone, on aurait peut-être pu le, le récupérer aussi, mais on avait déjà PHP Québec qui lui, pour le coup, était francophone parce que les autres étaient anglophones ah. dans le reste du Canada. Ah, ça, bon. Mais elle euh, euh, a fait pas une ancienne final... à Luxembourg, hein, en tout cas. Et Effectivement, j'ai trouvé ça intéressant qu'avec l'évolution, il euh, y ait finalement une... Donc c'est une française, mais c'est quand même aussi ouvert aux francophones. Donc euh, finalement, ça, ça fait tout. Très bien. Tout dans l'esprit de, de la lettre. Alors, on me rappelle que j'ai rendez-vous pour la keynote de clôture à 45. C'est une autre façon de dire « il faut que je me presse », c'est <rire> ça Merci Cécile <rire> Euh, oui parce qu'on n'en est qu'à la première étape euh, oui et donc on va aller rapidement sur la dernière mais en tout cas quelle est la date du premier message de Rasmus à propos de PHP sur Usenet et 20% seulement ont trouvé la bonne réponse qui était le 8 juin 95 Là, c'était vrai. C'est important que jour les gens hein, non, ont flippé aléatoirement, hein, clairement. Hein. À moins d'aller chercher sur Internet rapidement, euh, tu es obligé de au hasard. Oh, ça, ça, ça, ça se trouve, hein. c'est archivé. Hein. Donc, euh, c'est un, un message trouve, que moi, ouais. je, je relis. J'ai lancé, la lancé la deuxième étape. Les gens peuvent commencer à répondre à la deuxième étape. Et pour information, S.A., je ne sais pas qui est S.A., mais en tout cas, a déjà 300 points. Il a eu bon ou trop. Bravo, okay. bravo. Bravo, bravo. Ah, Magali, Magali, 300 points également. Donc euh, je les laisse remplir la, la seconde, en attendant on va pouvoir continuer à meubler, en tout cas à parler de ces différentes petites choses en effet. Je pense qu'on va faire comme ça d'ailleurs, euh, je lancerai l'étape suivante, comme ça on pourra commenter euh, les réponses précédentes, si ça vous va messieurs. Donc les gens commencent à jouent. répondre à la première. Oui donc, Erasmus euh, ouais, euh, ouais, 95. Euh... L'anniversaire de PHP c'est dans 10 jours. Hein. Et oui. 8 juin. 18 Et oui. ou 11, 11 jours, 11 jours. 11 jours donc, ouais. Euh, ouais. Ah, le 8 juin. Ouais, mes filles me font de temps en temps des, des petits sablés. J'ai un emporte-pièce éléphant. Si je, veux, je vais essayer de vous le retrouver, tiens, voilà, entre, deux, entre deux questions. J'ai un petit emporte-pièce et euh, c'est un casque maintenant. D'accord. mais Dans 4 ans, PHP aura 30 ans, du coup, on peut dire. Et voilà. C'est ça, c'est ça. Tout à fait, le temps passe vite. Ouais, et euh, petite petit ane petit anecdote là, sur le, le sigle AFUP, il faut mmh. savoir qu'on a échappé à un autre, un autre sigle, puisque. À l'origine, beaucoup voulaient appeler, appeler ça euh, PHP User Group. Donc, PHP U, UG, PHP Pug. Les Pug existent. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, en fait on y réfléchissait parce qu'à l'époque, il y avait énormément de, de Linux User Group, de luge qui se, qui se créaient un peu partout. Et on s'était dit, on peut faire un PHP User Group pour faire pareil. Je pense <rire> qu'on a... On a eu quand même le nez creux de partir plutôt sur un, un sigle un peu plus travaillé comme AFUP, mmh. et, euh, et ce sigle a été retenu euh, le 4 décembre 2001. Voilà. Et je vois que 2% ont répondu euh, AFUP aide les Français utilisateurs de PHP, c'est-à-dire que j'avais fait un sigle récursif comme PHP, et je pense qu'il y en a qui se sont fait piéger, ou pour la blague, je ne sais pas, ou au hasard tout simplement. <rire> Euh, ok, je vois que ça se remplit. pensez à vous inscrire à la FUP. De quoi l'occasion. pensez à vous inscrire à la FUP. Tout à fait. Pour tous ceux, ah. tous ceux qui participent. Voilà. Oh, très bien, allez. Damien. Magnifique, Damien. Raphaël G. Ainsi que Johan. Alors... Il ne reste plus que Johan à répondre. Johan G. Allez, Johan, tu vas y arriver. Voilà, il a répondu. Allez, on arrête là. C'est... C'est littéralement, il faut, faut quand même, on reconnaît la patte évidemment de Vincent là, hein. euh, mais c'est un travail de, de communauté puisque euh, on avait, euh, c'est Christophe Villeneuve qui a fait le patron et donc comme je l'ai relayé, il y a comment, un Irlandais qui a une imprimante 3D qui me l'a imprimé qui me l'a envoyé. Donc c'est bon. vraiment, moi, ça, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup avec les histoires d'éléphants, c'est que c'est souvent des trucs communautaires euh, qui, qui, <rire> traversent, euh, qui traversent le temps et l'espace. J'ai commencé à lancer la, lancé la troisième étape, et pendant ce temps-là, on va commenter la deuxième. La deuxième qui portait tout simplement, en 1997, quel hébergeur proposait PHP en France oui. euh, Là, bon, on a vraiment beaucoup de hasard. Alors, la majorité ont répondu Zen Services, euh, qui n'existait pas du tout à cette époque. Non. 3% de Microsoft. Bravo, les gars. On a, on a 5% de MySpace. Plus c'est gros, a, plus ça marche. Hein. On a 5% de MySpace. Euh, 8% de Skyblog, bien sûr. C'est qui, ça Skyblog ouais. Le blog de, de Skyrock. Ah, le oui. Skyrock. Ah. Skyrock. Ah, non, et une pas. grosse communauté, c'était le MySpace français. Euh, 13% de PHP.net. Et 21% ont trouvé la bonne réponse, qui était, Armel RapidSight. RapidSight. Voilà. Alors, Je me euh, information, pour, pour, pour information, euh, Microsoft à l'époque, euh, ça a que encore sur les technologies ASP, les Active Server Page, mm -hmm. donc il ne faisaient pas du tout de PHP. Hein. Euh, et en fait, euh, RapidSight était un hébergeur, il y avait une franchise en France, euh, mais c'était un gros hébergeur américain qui faisait partie d'un encore plus gros groupe qui s'appelle Verio, et le, les data centers de RapidSite euh, étaient hébergés à Boca Raton, euh, en Floride, et, euh, et, et y il avait, y avait déjà du, du PHP, en l'occurrence, c'était du PHP fi, euh, qui était préinstallé sur toutes les instances, et c'était euh, quelque chose d'unique. Voilà. C'est lequel C'est le 3, hein, déjà encore l'époque. Le 2. C'était le 2. Oh ouais. Et d'ailleurs, la, euh, la deuxième question quel événement a été déclencheur de la, de la communauté des amateurs de PHP en France euh, 8% ont dit la sortie du livre de PHP 3 d'Eric Daspé. Magnifique. Il a commencé à partir du 5, hein, pour vous rassurer. Euh, on remercie toujours Eric c'est toujours un plaisir d'ailleurs de le voir. La création de la société Zen pour 13%. Euh, 36% ont dit le premier apéro PHP organisé à Paris Mais surtout ce qui a déclenché ça a été surtout mmh. l'hébergement des pages PHP par free, La par sortie free, de free. tout yeah. à fait et je pense que c'est ça, enfin moi en tout cas c'est ça qui m'a fait venir à PHP et euh, je pense que c'est ça qui a vraiment fait monter PHP, cet mmh. hébergement gratuit tout le monde pouvait avoir euh, et commencer à coder euh, son site pour son poisson rouge tout à fait et puis il y a d'autres sociétés. Je me rappelle une société Nexen après par la suite. Et oui, magnifique aussi, n'est-ce pas C'était ah, il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ouais. <rire> ça n'existe plus Non, non. Le comment le, la, la société avait été fusionnée avec Alterway. et la marque elle-même a été a été fermée. hosting Donc non, ça ça a changé. D'accord. Alors, la troisième question, pendant que les gens remplissent la troisième étape, qui est plus centrée sur Vincent, je crois, la troisième étape. Euh, quel a été le premier site francophone à parler de PHP ah, Donc, 15% ont répondu Nexen. 3% ont répondu ilovephp.com. Ça existait, ça, ilovephp.com Je ne suis pas oui. sûr. Enfin Oui, donc, ça existait, mais aussi. à ce moment-là, ben, au tout début, je ne sais ah. pas. Au tout début, je ouais. crois pas. PHP, pas index, PHP Index à, à 31%. Uh, Armel connaît bien PHP Index, je crois. Mm -hmm. On C'est moi qui l'ai créé, effectivement. Ça. effectivement. Ça. Et en fait, la bonne réponse à 51%, c'était jpdeselus.free.fr. En effet, comme on vous disait avec l'hébergement free, eh bien, un certain Jean-Pierre Deselus euh, que j'ai eu justement euh, la semaine dernière ou hier, je crois. Euh, on a discuté et je lui ai dit justement qu'on faisait un quiz. On allait parler de lui et ça lui a fait très plaisir. Et ça fait maintenant cinq ans qu'il ne fait plus de PHP. Mais en tout cas, ça lui fait très plaisir. Et moi, je remercie beaucoup Jean-Pierre parce que c'est grâce à lui et à son forum qu'il a mis en place après avec PHP Info. PHP Info. Oui. Voilà. On a commencé à se regrouper, à discuter ensemble. Et la communauté, c'est un peu, c'est un peu forgé autour de ça. Et ça a donné d'autres choses après. Exactement. Ah, le, le, le, le forum de, de PHP Info était extraordinaire parce que. Extraordinaire. Ouais, il, il, il drainait énormément d'échanges et, euh, et, et c'était plutôt très très efficace, très, très dynamique. Et, euh, et c'est sûr que le site PHP Info a certainement suscité des vocations par la suite euh, à beaucoup qui euh, commençaient d'abord le PHP un peu euh, probablement... Euh, euh, C'est pour juste pour signaler ceux qui sont encore sur le questionnaire, l'étape 3, ne tardez pas parce qu'on va, on va bientôt l'arrêter. Hein. Donc euh, foncez. Excuse-moi, Armel. Oui, donc, donc je pense que ça a suscité des vocations pour des gens qui étaient peut-être déjà en premier, dans, un, dans un premier temps étudiants et qui sont devenus professionnels par la suite. Donc, euh, donc effectivement, je pense que son site a été extrêmement utile. Alors moi je veux dire une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'étais web designer donc dans mes débuts, donc j'étais plutôt sur la partie design des sites, et c'est grâce à ces sites-là, PHP Index, PHP Info, que moi j'ai commencé à coder, c'est-à-dire que c'est arrivé jusqu'à moi, alors que ce n'était pas mon cerveau initial, mais du coup j'ai réussi ah, à être autonome. Voilà. tu donc bien. quand même. Et oui, bien sûr, j'ai codé, j'ai été autonome. Bien, Guillaume F., s'il te plaît, tu es à la deuxième étape, je sais que tu peux y arriver, on n'attend plus que toi. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu, de, on pas eu de, de stade de fréquentation de ces sites, euh, sur, sur PHP Info notamment. Il euh, mmh. y avait PHP France également, hein, qui, qui, qui mmh. était là. Euh, moi, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'au début des années 2000, en 2002-2003, un site comme PHP Index, ça a drainé quand même un million de pages vues par mois. Donc, il euh, donc y avait du monde. Mmh. Et ça payait l'hébergement du dédié qui était, bon. qui était raccroché derrière. Il va, il va falloir aller vite, on est en train de me dire, il reste 5 minutes. Oh, j'ai droit jusqu'à 45, non Mais dans quel fuseau horaire ouais. <rire> Damien, il. il joué. Ah, les ordres viennent d'en dans... ah, haut, paraît-il. Ah, j'ai même pas commencé à raconter des anecdotes. Mais on va quand même ah, commencer. Ah oui <rire> On va commencer à parler quand même de, un petit peu de Vincent. Cette étape 3 a été consacrée à Vincent. Grâce à qui Vincent Pontier a découvert PHP un soir de 1998 C'est difficile question. C'est pas, hein. pas facile. Alors, il y avait Armel Fauveau. À 51%, les gens ont répondu Armel. À 31%, les gens ont répondu Damien. À 8%, Xavier Rivoire. Et à 8%, François Buffière. Et c'était donc François Buffière. Là, ça, ça départage les ex-echos. Hein. Là, Alors là ça, clairement. Ça écrime, hein. Et qui était donc étudiant à Epita à ce moment-là. Et donc, euh, qui m'a euh, effectivement euh, initié en disant, il se passe un truc. Et ce langage va révolutionner Internet. Tu vas oublier tes scripts CGI, m'a-t-il dit ce soir-là. Tu connais en quoi avant PHP En Perle Non. En Perl ou en C Tu compilais du non. C non, mais du coup, c'était parce que j'étais sur un hébergeur qui proposait pour faire un petit forum des scripts CGI, tu vois, et en fait, du coup, il m'a dit, tu vas te dédouaner de tout ça, tu vas pouvoir être autonome. Voilà. La petite quand, blague. Quand Vincent a-t-il pu rencontrer Rasmus pour la première fois Vincent a-t-il oh. rencontré d'ailleurs Rasmus et Il y avait plusieurs dates. Euh, 2020, 5% ont répondu 2020. Euh, 10% ont répondu 2014. 21% ont répondu 2008. 33% 2001 et 28% 1998. On a donné 000. un indice hein, quand même tout à l'heure, hein, en disant que Vincent, il était difficile à rencontrer en présentiel. Donc euh, forcément, ça a dû prendre du temps à mon avis. Hein. Ouais, C'est clair. Oui, je connais la réponse. Et donc, c'était grâce à la FUP. Grâce à la FUP, en 2014 à Lyon, sur le, le forum à Lyon. voilà D'accord. 2014. J'ai des photos. Et enfin, à quelle date Vincent a créé le logo Le logo, pardon de l'éléphant. Donc, à quelle date il a créé Nous avions 33% en septembre 2001 pour la sortie de PHP5. <rire> 13%. C'est pas Vincent, mais Rasmus lui-même en 1997. Ouais. Oh, est ça. Ça. Euh, il a repris le 13%. On dit il a repris le logo qui avait été créé en mars 93 avant PHP et ah. euh, juin 99 10% et novembre 98 28%. Et c'était novembre 98. Novembre 98, la création de ce petit logo. Et voilà. Le voici. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein tu ça ne nous rajeunit pas. Et petite anecdote, je ne sais pas si Damien s'en souvient, mais on avait questionné très tôt, au début des années 2000, on avait questionné Erasmus pour savoir s'il si, euh, reconnaissait PHP dans cette mascotte éléphant. Et je sais que dans une interview, il avait laissé entendre que pour lui, euh, il voyait plus, euh, il voyait plus euh, euh, l'emblème de PHP comme celui d'un hérisson. Je crois que c'était ça. Euh, ah, c'est une taupe. C'était une, une taupe. taupe. Une taupe, ouais. euh, <rire> C'est même pas une taupe. C'est un chien de prairie, en fait. Un chien de prairie, c'est ça. Oui. C'est un, an, un animal qu'on n'a pas en Europe. Donc évidemment, c'est difficile. Ouais. Littéralement, c'est un groundhog. C'est un peu ça. le groundhog comme vous, le, le jour de la marmotte, mais on n'a pas cet animal-là. Et effectivement, c'est un animal qui a tendance à faire des gros terriers et à faire beaucoup de choses. Et donc, son, son concept derrière, l'idée qu'il avait, c'était euh, c'est un animal qu'on ne voit pas, mais qui fait énormément de travail. Et effectivement, comme les taupes, être capable de creuser dans la prairie, ça permet de drainer, de faire, de mettre des, des, des, des planques pour les animaux, des choses comme ça. Donc, c'était comme le castor, un animal qui travaille énormément, qui, qui contribue énormément à l'écosystème, mais qu'on ne voit jamais. Alors, on a vu juste on se rapproche du mérot, plutôt. Hein. <rire> oui. Alors, j'avance hein, quand même au fur et à mesure. Euh, là, il y avait beaucoup de questions qui étaient centrées dans les étapes. Maintenant, il n'y a qu'une seule question sur l'étape 4. Il n'y avait qu'une seule question. Euh, quel a été le logo associé aux premiers apéros PHP euh, 3% ont mis un éléphant baignant dans un verre de bière façon jacuzzi on n'était pas loin de ça je crois il y a un moment il me semble bien qu'il y avait un verre de bière quand même hein. à un moment où on avait parlé de plus d'autres verres de bière, de bière. Euh, un éléphant dans un verre de bière dessiné, avec un verre de bière dessiné dessus un éléphant avec une bouteille de bière un éléphant avec une paille dans la bouche un éléphant assis dans un verre de cocktail et un éléphant en forme de verre et donc, 31% avaient quand même ceux qui ont répondu le plus, c'est un éléphant avec un verre de bière dessiné dessus. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est un... assis dans un verre de cocktail. Assis dans un verre de cocktail. Voilà, c'est Vincent qui avait fait ça. Je me rappelle que je l'avais contacté en disant, tiens, tu ne pas nous faire un logo avec l'éléphant pour les apéros. Et il avait fait ça avec dans un verre de cocktail. J'ai trouvé ça sympa. Et il Et faisait voilà. ça très vite en plus. Hein. Quand tu ouais. le sollicitais, Vincent, en 2-3 mmh. heures, il balançait un truc. Hein. Ouais. Alors que quand tu lui demandais un morceau de code, il te mettait plusieurs jours. <rire> Souvent, avec un petit bug. Alors, la question suivante. Euh, qui a été le premier à proposer de créer une peluche éléphant euh, 5% Christophe Chervi. Euh, 10% Pierre-Gilles euh, de Gers. Euh, Cyril, Pierre de Gers, pardon. Pierre de Gers. Euh, Christophe Villeneuve à 13%. Et Damien Ségu à 72%, 72%. Et donc c'était. Damien. Damien. Bravo. Damien, quelle bonne idée. Tout à fait. bonne idée Mais on, on salue les deux Christophe et, et Cyril au passage. Euh... Voilà. Christophe qui a, été, qui a été plusieurs fois père de, père de génération, les formes aussi. Et bien, donc, sûr, bien <coughs> sûr, le, le travail, euh, travail impressionnant qu'il a pu faire aussi. Alors, euh, messieurs de, de, de Lille, nous arrivons bientôt pour la keynote, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, les gens se dépêchent, je suis en train de remplir le, la question suivante. Là, il y en a deux. Euh, et la dernière étape, il n'y aura qu'une question. Donc ça va, aller, ça va aller assez vite, donc il nous reste trois questions tout. OK. Donc on a encore. Ouais, il nous reste, il nous reste 3 3 minutes, minutes, dis donc, c'est large. Oui, c'est ça, on est large. Large. Tranquille. Ils sont en oh. train, train de répondre euh, sur les premiers forums et création de la FUP. Les questions sont sur le premier forum et la création de la FUP. Euh, là, hop. Alors. Il y en a quelques-uns qui bloquent. Alors, euh, ils bloquent sur la deuxième. À mon avis, ils sont en train de faire des recherches sur Internet. Parce que je trouve que le temps euh, est un peu long. Pour cliquer au hasard, ah, ils vont avoir du mal. Hein, c'est la première qui est compliquée, je pense. La deuxième, euh, l'info, euh, on la trouve. La première, c'est compliqué. Ouais. Ah, il y en a un qui dit non, on ne la trouve pas. Je ne sais pas exactement <rire> quelle est la haine. Ouais, je crois qu'il y en a qui cherchent. Hein. Allez, c'est bon, ils ont tous répondu. Alors... Il y, y a des informations qui ont disparu. Les, les, les informations sur les premiers forums PHP, ça n'existe plus, même sur le site de la FUP. Où a eu lieu oui, le premier oui. forum en 2001 Où a eu lieu le ah, premier forum ouais. 42% ont répondu à la cité universitaire de Paris. Non, ça, c'est le Symphony Live, messieurs. <rire> <Dames>. <rire> messieurs dames. 18% au Beffroi de Montrouge. 5% au Musée des Sciences de la Villette, bien sûr. Euh, ça avait été réfléchi, ça, non non, non. 5% à la Société nationale d'horticulture de France. Ça, c'est une réponse à la Damien, ça, non Oui, mais ça, ça a été le cas. Hein. Il y a eu. eu c'est la même chose, on avait des trucs ah. à Villers. Hein. Ah. Oui, oui. Porte de Versailles, 16%. Et Là, 13%, une invention. Et 13% avaient la bonne réponse, qui est donc. Armel au pôle, au pôle Léonard de Vinci, pôle universitaire Léonard de Vinci, donc euh, derrière ouais. la Défense. Euh, physiquement, je crois que c'est sur la commune de Courbevoie. D'accord. Alors, hein. combien y a-t-il de membres fondateurs de la FUP euh, 27% Ah, personne n'a répondu. 27. Pourquoi on manquait d'ambition ah, Des membres fondateurs 12% ont répondu. Euh, euh, non, pardon, 8% ont répondu 12%, 11% ont répondu 2, 45% qui est la majorité a répondu 3, et 37% ont répondu. Armel 10 10, il y en avait 10. Ouais. Voilà, tout à fait. Et on va aller vite avec la dernière question, parce que j'arrête pas de voir mon Slack qui fait « ping, ping, ping, ping ». Ouais, ouais, on arrive, on arrive, on arrive. Alors, dépêchez-vous de répondre à la dernière question au sujet de Jean et Jeanne. C'est une question de Damien. Eh ah. bien, ça, ça a ça été le euh, Club Confère. C'était le voilà. fameux Club pour faire ça. Alors, qui sont Jean et Jeanne ça, je souviens, qui essaient de se marier en PHP euh, 44% ont répondu le nom originel des éléphants <rire> 25% les Alice et Bob de PHP et 28% il n'y en a pas utiliser Alice et Bob c'était quoi donc Damien c'était c'était l'exemple qu'avait donné euh, Zef quand il expliquait pourquoi est-ce que les objets en PHP 3 et 4 qui étaient des tableaux passaient par valeur et donc on pouvait se retrouver avec euh, Jean qui se mariait avec Jeanne mais Jeanne qui ne savait pas qu'elle était mariée avec Jean ou le contraire, je sais plus. Eh ben, est est, voilà, l on est arrivé à la fin de cette séquence. Euh, je vous annonce et je contacterai euh, toutes les personnes, mais celle qui a tout bon, ça me paraît louche, c'est Magali. <rire> Bravo, ensuite, elle. En, ensuite, en deuxième position, c'est SA avec 800 points, Nicolas F avec 700 points, Dylan B avec 700 points et Nicolas C avec 700 points. Euh, je regarderai le classement global. Ah si, je peux vous donner donc, ceux qui gagnent. Les... Donc ça, c'était pour les éléphants. Ceux qui gagnent les dessins originaux, c'est euh, Jérémy Q. Tiens, non D'ici, lui. Tristan P. Euh, Gwenmaël R. Et Lolo C. Et Raphaël G. Bravo, Bravo à eux. Bravo à tous. Écoutez, Magnifique. messieurs, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. On espère quand même se voir en physique un hein, séjour, sauf bien sûr Vincent, puisque c'est un hologramme. Euh... <rire> et donc euh, de se retrouver, on espère, incessamment sous peu euh, en physique. Moi, ça y est, je suis vacciné, c'est fait. grand Juste pour info, Magali, qui est, a priori, la championne, ouais. elle peut me contacter, je lui ai enverrai un éléphant globaliste également. Je suis sûr qu'elle l'a oh. pas. Oh, donc, euh, donc voilà. Elle, elle, me contacte. Elle, a sa, elle a fait sa première conf, elle a assuré, bravo à elle. Et ben voilà, elle me contacte, je lui ai enverrai un éléphant globaliste. Et n'oubliez pas le hashtag, le hashtag de tous ces éléphants sur Twitter où vous postez vos photos. Voilà, merci beaucoup yes, en tout cas. Ce serait une bonne idée. Merci à tous. Quand vous les recevez, merci. Merci on fera merci une comme là-dessus. Merci. Et puis, on se retrouve pour la keynote de clôture. Salut Et les gars. Salut, salut. salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.